Pour étudier les circuits électriques, nous allons utiliser un simulateur en ligne. Nous allons nous rendre à l'adresse suivante, c'est doucircuit.com. On va cliquer sur Try Circuit Simulator. Le logiciel se lance et on va arriver sur la fenêtre de travail qui va nous proposer de construire notre premier circuit électrique. Alors pour l'exemple, on va utiliser un circuit qu'on a déjà vu composé d'une diode et d'une résistance. Donc on va venir choisir à gauche ici les différents composants. Et puis ensuite, on les assemblera grâce à des fils électriques. Donc on va aller chercher une diode. Voilà. On va mettre ici. On va prendre une résistance. Voici la résistance. La résistance, on va la faire tourner. Donc on va cliquer droit et on va faire rotate. Ensuite, on va prendre une source. Alors ici, on va choisir un GBF. Qu'on va mettre ici. On va relier donc tout ça avec des fils. Donc là, il suffit de cliquer, de dessiner les fils et de relier les différents points ensemble. Nous voyons qu'on peut changer les caractéristiques des différents dipôles. Donc par exemple la source, ici à 1V et à une fréquence d'un kHz. On peut double-cliquer sur le composant et puis changer. Donc par exemple, utiliser une source de 6 volts Et puis par exemple mettre une fréquence de 500 Hz. Voilà. Maintenant, il faut paramétrer le logiciel pour avoir une acquisition. Donc, on va rajouter la masse, donc la masse Ground, qu'on va mettre au niveau du pôle moins du générateur. Et ensuite, on va indiquer les deux points où on veut obtenir la tension. Donc, on va le choisir pour cela Label et on va venir insérer les points au niveau du circuit, donc ici ça sera la tension d'entrée et ici la tension de sortie. On va appeler donc UE et US. Il suffit ensuite de simuler, donc pour ça on va cliquer sur Run, on va garder les paramètres par défaut. S'il faut, on peut décocher cette case là et puis rentrer le temps d'analyse. Ici, je vais garder donc, les valeurs par défaut et faire Runtime Domain Analysis. Et à ce moment-là, pour obtenir la simulation, il faut se loguer. Donc, on va soit créer un compte, soit utiliser un compte qu'on aura créé au préalable. Voilà. Et donc, une fois logué, le run va nous donner la simulation. Et voilà on obtient directement le graphique. Ici, on voit qu'en orange, j'ai la tension d'entrée, en rouge, la tension de sortie. Ça a été calibré automatiquement. Bon, on peut changer les axes donc, qui nous permettent de zoomer, par exemple. Ici, je vais pouvoir changer les différentes valeurs, du minimum et du maximum. Pareil pour le X, ce qui va nous permettre de zoomer sur la courbe. Ou alors, obtenir directement donc, des valeurs des courbes en utilisant le pointeur. Et obtenir donc différentes valeurs. Je peux faire une image de mon graphe. Si je veux changer quelque chose à mon circuit, je retourne dans Build et puis je vais pouvoir changer. Alors notamment, nous dans la suite, pour l'étude de nos dipôles, on utilisera un champ de tension. On va remplacer le générateur GBF ici par Pulse Volt, dont on va pouvoir modifier les caractéristiques. Donc, je double clique sur le dipôle. Cette fois-ci, je vais avoir un échelon de tension qui va commencer à 0 secondes et qui va se terminer à, par exemple, 1 seconde. Save. Ici, j'ai enlevé la tension de sortie. donc On va regarder que la tension d'entrée, puisque là, c'est juste pour montrer comment fonctionne l'échelon de tension. Je vais faire Run. Et ici, ben, je vais changer du coup mon défaut du temps. On va regarder sur 2 secondes ce qui se passe. Je fais Run. et j'obtiens mon échelon de tension sur une seconde. Donc, Quand on va étudier les différents dipôles, on va voir à l'intérieur de cet échelon de tension comment se comportent les différentes tensions que l'on souhaite étudier.